L'épidémie peut-elle cesser d'elle-même ou va-t-on devoir rester vigilant jusqu'à la découverte d'un vaccin ou d'un antiviral On n'en sait rien. Il est possible que cette maladie-là disparaisse toute seule, mais on n'a aucun moyen de le savoir. Aucun moyen de le savoir et moi personnellement, j'en sais absolument rien. Euh, je crois que ce serait difficile d'émettre le, mo le moindre avis là-dessus, à vrai dire. Quand on est devant cette incertitude, finalement, on n'a pas le choix. Et dans votre question, vous avez déjà répondu, ça veut dire qu'il faut rester vigilant jusqu'à ce qu'on ait des armes thérapeutiques que ce soit des antiviraux, mais plus, plus probablement euh, euh, des vaccins.